Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler du ver de terre, euh, je crois qu'on est tous conscients de l'intérêt d'avoir des vers de terre dans son jardin, ce que je vous propose aujourd'hui c'est de mesurer un peu l'étendue du travail réalisé par le ver de terre, comment favoriser euh, eh bien, leur développement euh, dans, dans nos parcelles, et puis comment les protéger également, voilà. Alors, les vers de terre sont à la fois des indicateurs et des acteurs, évidemment, euh, de la qualité de nos sols. Euh, ils sont très nombreux, euh, ils représentent à peu près 70% de la biomasse terrestre, en comprenant l'homme. Alors, on en compte environ 100, 100, 150 espèces en France, à peu près, et on considère que 8 à 10 espèces cohabitent sur un milieu donné, hein, dans, dans un même environnement. Alors, les vers de terre n'ont pas de yeux, n'ont pas d'oreilles, euh, ils n'ont pas de poumons non plus, ils respirent par la peau et euh, on reconnaît l'avant de l'arrière assez facilement à la présence de cet anneau, ce renflement là qu'on appelle le clitellum. Euh, ce clitellum va d'ailleurs intervenir dans la reproduction euh, par parthénogenèse, hein, puisque les vers de terre sont à la fois mâles et femelles. En fait, ce clitellum va ensuite produire le cocon hein, qui accueillera la descendance du ver de terre. Alors, ces vers de terre sont rangés en trois grandes catégories, les épigés, les endogées et les anessiques, qui prennent chacun des fonctions très particulières, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors les vers épigés, très communs, se reproduisent abondamment parce qu'ils sont très sensibles à la prédation puisqu'ils n'évoluent euh, qu'à la surface du sol. Ils se nourrissent essentiellement de matière organique et ingèrent assez peu de terre. Les vers endogés, quant à eux, sont apigmentés, hein, donc ils sont plutôt blanchâtres et ils évoluent sous la surface du sol, ne voient en principe jamais la lumière du jour. Eux se nourrissent de matière organique mais également un peu de, de terre. Hein. Alors les anessiques, quant à eux, creusent des galeries verticales ou subverticales et euh, viennent chercher de la matière organique euh, sur la surface du sol, l'enfoncent dans leurs galeries, l'ingèrent, la mélange avec la terre qu'ils ont remontée du, du sous-sol finalement, et euh, ils sont responsables également des tortillons caractéristiques qu'on trouve à la surface du sol et qu'on appelle des turicules. Alors les vers de terre sont capables de brasser jusqu'à 30 tonnes de terre euh, par hectare et par an, c'est quand même considérable. Et si on ramène ça à l'échelle du potager qui dit non, eh bien ça va représenter une tonne d'oeufs hein, chaque année qui sera brassée. Ça serait quand même dommage de renoncer à ce service euh, gratuit. Alors les vers de terre creusent des galeries, sous terre bien entendu, et selon Marcel Boucher qui est un grand spécialiste français, des lombriques, eh bien, sur une surface d'un hectare, à 6 cm seulement de profondeur, les galeries représentent à peu près 400 km de longueur, hein, mis bout à bout, ce qui représente un trajet Paris-Vannes à vol d'oiseau, c'est quand même considérable là encore. Hein, et ramené donc à 1 mètre carré, ça représente 400 mètres linéaires de galeries. Hein, 400 mètres linéaires de galeries sous 1 mètre carré de sol. Alors ces galeries sont très importantes puisqu'elles vont permettre une bonne circulation de l'air dans le sol et d'oxygéner donc les bactéries qui ont besoin d'oxygène, les bactéries aérobies. Hein, il faut savoir que 80% des bactéries du sol, des bactéries aérobies en tout cas, euh, colonisent les parois des galeries des vers de terre dans le sol. Par ailleurs, ces galeries permettent vraiment de limiter les phénomènes d'inondation que l'on connaît récemment, hein, ça c'est très clair. Euh, L'eau pénètre beaucoup mieux dans le sol, jusqu'à 170 mm à l'heure, hein, donc 170 litres par mètre carré par heure qui sont absorbés dans le sol grâce aux galeries des vers de terre. Ces galeries permettent également une bonne progression euh, des racines dans le sol. Les turicules des anessiques sont particulièrement riches en matière organique et fertilisent grandement le sol. Ces turicules sont très riches en éléments minéraux et possèdent 5 fois plus d'azote assimilable que le sol, 2 fois plus de calcium, 2 fois et demi plus de magnésium, 7 fois plus de phosphore et enfin 11 fois plus de potassium donc que le sol environnant. C'est vraiment très très important. Certaines espèces de lombriques sont capables de réguler les populations de nématodes qui sont pour certains nuisibles à nos cultures et d'autres espèces encore peuvent produire des phytohormones qui vont stimuler la croissance des végétaux. Il est absolument impossible de remplacer le travail réalisé par les lombriques par des interventions mécanisées. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on est qu passé de 2 tonnes de verre de terre à l'hectare en 1950 à 200 kg aujourd'hui. C'est vraiment très très important la population des lombriques est en chute libre et il faut vraiment intervenir pour les sauver euh, au même titre que, que les abeilles par exemple. Alors le paillage par exemple permet de bien protéger les lombriques, euh, notamment en préservant une bonne humidité. Il faut savoir que dès que le temps est un peu trop sec, les lombriques se recroquevillent dans le sol, hein, dans des cocons de mucus et entrent en léthargie en quelque sorte. Il conviendra également d'éviter l'emploi d'outils à lame, hein, binettes, bêches, etc., qui vont sectionner ces lombriques. Bien évidemment, un lombrique coupé en deux ne produit pas de nouveaux lombriques hein, il meurt la plupart du temps, tout simplement. Si vraiment vous tenez à travailler le sol, essayez peut-être de limiter vos interventions au printemps et en automne, période de forte activité pour les lombriques. Ils sont un peu moins actifs en période de gel, mais également en plein été lorsque les sols sèchent davantage. Alors ces travailleurs du sol ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, il est intéressant de les nourrir clairement, ils sont capables de digérer énormément de matière organique, il faut leur apporter la cellulose dont ils ont besoin. Euh, sur un jardin comme le potager qui dit non qui fait 150 mètres carrés et eh bien ça va être 750 kg quand même euh, de déchets type épluchure euh, par exemple qui vont être euh, consommés hein, euh, assimilés chaque année une rotation diversifiée des cultures c'est aussi très bon pour les lombriques au potager qui dit non ça ne sera pas formalisé il n'y aura pas des planches de culture qui vont se déplacer chaque année d'une planche à l'autre euh, il euh, y aura plutôt un peu au gré de, des places qui vont se libérer, voilà, de, de l'implantation de nouveaux légumes, euh, disons dans, dans quelque chose finalement qui sera joyeusement euh, désorganisé. Alors attention, on entend parfois parler d'apport de, de lisier, d'urine, etc., de ce genre de produits. Euh, oui, pourquoi pas, mais alors fortement dilué, sinon vous risquez simplement de tuer les lombriques euh, qui se trouvent en dessous. Ces produits-là ont besoin d'être fortement dilués avant d'être répandus sur le sol. Alors évidemment, les lombriques sont sensibles à l'emploi d'un certain nombre de produits. On a parlé récemment dans la vidéo consacrée à la bouillie bordelaise de la sensibilité des lombriques au cuivre. Euh, il est évident que moins on utilisera de produits hein, sur le potager, même à réputation bio, moins on utilisera de produits, mieux ça sera pour les vers de terre. Enfin, pour le bien-être des lombriques, il sera intéressant de conserver un sol bien drainé Hein, les lombriques redoutent les sols hydromorphes, hein, bien entendu, et euh, avec un pH neutre ou légèrement basique, en tout cas au-dessus de et 5 5,5 hein, pour le pH, ça sera bien. Alors, en dehors de l'activité humaine, bien entendu, les lombriques font l'objet de prédations. Hein. Euh, euh, hérissons, blaireaux, renards, euh, les oiseaux, bien entendu, euh, certaines espèces de carabes consomment les lombriques. Hein. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais depuis quelques années, les vers de terre d'Europe sont aussi menacés par plusieurs espèces de grands vers plats, qu'on appelle des platelmintes, une espèce invasive ou susceptible de le devenir, qui a été importé accidentellement, probablement de Nouvelle-Zélande. Ce vert plat est assez facile à reconnaître, il est un peu aplati, noir, avec deux bandes dorées qu'on peut distinguer. C'est un organisme d'apparence anodine, mais d'un impact majeur pour l'environnement. Les platelmintes ont été observées la première fois en France en 2013, euh, sur trois sites distincts euh, et c'est quand même préoccupant. Il faut savoir qu'en Angleterre, les lombriques ont quasiment disparu du territoire du fait de l'invasion vraiment de ce ver prédateur. Alors si votre parcelle souffre un peu de l'absence de lombriques, sachez qu'il n'est jamais trop tard, on peut réussir à les faire revenir, euh, simplement ça prend un peu de temps. La recolonisation du terrain euh, va se faire en une à deux années pour les vers épigés, par contre ça sera plus long pour les vers anessiques, pour lesquels il faudra compter 5 à 7 ans quand même. Alors je crois qu'on peut quand même garder espoir quant au devenir du lombrique sur le territoire français. Euh, on parle aujourd'hui de 30% des terres cultivées qui ne sont plus labourées, notamment euh, pour préserver la pédophone dont fait partie intégrante le lombric. Voilà, j'espère que ça vous aidera à préciser un petit peu l'ampleur hein, du travail réalisé par les lombrics. Et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao